Genre, un porteur pour moi, c'est pétillant. C'est un événement qui. Euh... qui est formateur, qui est marquant, qui est intéressant. qui porte les élèves dans, dans les apprentissages. partage. enrichissant. touchant. Ça, ça donne le sourire, ça donne la patate, ça donne la pêche de voir que ces enfants sont prêts à s'investir et à. Et à proposer des choses qui sont réjouissantes, voilà, c'est vraiment, vraiment réjouissant. C'est un super moyen de rapprocher les gens autour de problématiques qui sont passées, qui sont futures, mais surtout de sensibiliser les jeunes générations au rôle qu'ils peuvent jouer dans le monde de demain.